Eh bien bonsoir, émission radar numéro 32 du jeudi 16 novembre 2017 Alors c'est on a à la fois nos, nos deux pancartes Donc bien, bien sûr malheureusement pour Ali et les trois autres jeunes Qui sont encore dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite Et pour lesquels on est sur la place de la République Depuis octobre 2015, tous les jeudis sans exception de 19h à 20h Pourquoi la République pourquoi la, la, République, la Pourquoi République la place de la République Parce qu'elle est devenue le symbolique de, je dirais, toutes les victimes collatérales que se mènent les nations qui pillent le monde et qui pillent son pétrole et ses ressources, à la fois en énergie, et en matières premières. Et on a à côté la pancarte qui correspond à, à ce que récemment nous avons fait avec Jean-Baptiste et avec d'autres militants c'est-à-dire euh, réclamer l'interdiction de tous les pesticides. Alors pourquoi il y a marqué qui est nuisible C'est que actuellement, souvent, l'opposition institutionnelle, celle que reconnaît le système, elle, elle, évite, le mot nu, elle évite le mot nuisible, elle, elle emploie souvent le mot inutile. Et, et ce mot inutile est extrêmement dangereux parce que là, il ne s'agit pas de choses inutiles, il s'agit de choses nuisibles. Donc les, les pesticides sont comme euh, l'amiante, comme beaucoup d'autres scandales, euh, fait partie des crimes industriels, comme le nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, on produit de manière industrielle euh, du blé, euh, de la betterave, pour la betterave à sucre, enfin, beaucoup de végétaux sont produits de manière industrielle, et les pratiques, donc l'agrochimie, et le fait qu'on utilise des... des des insecticides, donc des pesticides, ou même des biocides. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le problème n'est pas uniquement l'agrochimie, c'est qu'on détruit de manière définitive des équilibres qui sont liés à des coévolutions. Parce qu'il faut bien savoir qu'une plante a coévolué avec les insectes, et que si aujourd'hui eh il y a des plantes avec des fleurs, c'est que, qu'à ben, une période, euh, je crois il y a à peu près un peu plus de 100 millions d'années, eh bien, les, les plantes et les insectes ont évolué vers euh, la, la fleur, qui a été un moyen euh, de coévolution, euh, qui a été à la fois profitable aux arthropodes, aux insectes et aux plantes. Donc, les plantes produisent des insecticides, donc elles sont, menus, elles, elles sont munies de, de poils ou de petits piquants, souvent microscopiques, qu'on appelle des trichomes, et ces trichomes, souvent, sécrètent et exc excrètent. Alors, soit du THC, comme dans le, de, le cas du cannabis, qui est un insecticide, soit du pire végétal, que, euh, voilà, qui est connu en tant qu'insecticide, mais toute, toute plante a ses propres biocides euh, créés par la nature pour se défendre euh, contre des populations d'insectes. Alors, parfois de manière spécifique, parfois sur un spectre plus large. Donc, euh, tous les gens qui veulent, entre guillemets, améliorer la nature, que ce soit à travers les, les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, et qui sont malheureusement cultivés plein champ. Parce que quand il s'agit de modifier génétiquement une bactérie pour produire à moindre coût de l'insuline, mais que ça se passe en milieu fermé, vous comprenez bien que je n'ai aucun intérêt à être contre. Donc il faut bien comprendre que le combat contre les OGM n'est pas contre le combat contre la modification génétique d'organismes, l'organisme, mais c'est un combat contre la culture plein champ d'organismes génétiquement modifiés, ou pire, comme ce qui se passe actuellement au Canada le fait de relâcher ou d'avoir dans des élevages des saumons génétiquement modifiés et dont on sait qu'à un moment eh bien, ils vont se croiser avec les souches sauvages et ils vont les abattardir parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on touche le génome et eh bien pour moi la meilleure image qu'on pourrait donner ce, ce serait qu'un soir dans la soupe euh, d'un couvent où il y a des moines copistes et eh bien on met du LSD sans rien dire aux moines et donc les moines vont euh, corriger les manuscrits et les transformer sous LSD et ce qui fait que après pendant des centaines d'années les moines copistes vont recopier tout le délire des moines alors que ce ne sera passé qu'un jour et donc on a modifié euh, la transmission d'une information et la transmission génétique des informations qui sont codées naturellement chez les êtres et eh bien elle est non encore totalement compréhensible par l'homme et je pense même qu'elle sera incompréhensible parce que le, le génome comme la vie fait partie du domaine du troisième infini, étant donné que les deux premiers infinis c'est l'infiniment petit, jusqu'aux atomes, aux particules, et le deuxième infini c'est l'infiniment grand, les galaxies, l'univers ou les univers, et il y a le troisième infini qui est l'infiniment complexe. Et donc la vie, c'est cette infinie complexité, c'est l'exploitation empirique de tous les chemins avec euh, cette sélection du plus apte qui, que, à la fois, Wallace et Darwin euh, ont révélé à travers euh, leurs travaux il y, a, il y a quelques siècles. Et aujourd'hui, on met le doigt sur des choses extrêmement graves, on manipule deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment complexe, donc l'infiniment petit en manipulant le cœur des atomes, que ce soit par fusion ou par fission, et c'est extrêmement grave, et on manipule l'infiniment complexe justement en allant toucher le génome, sans réellement connaître la grammaire, et, et aujourd'hui, on s'est aperçu que dans les gènes, il y avait des gènes d'activation, donc euh, cette grammaire était extrêmement complexe, et que paradoxalement, jusqu'à présent, on se disait, mais en fin de compte, dans le génome, il y a un très faible pourcentage de, de paires d'acides aminés actifs, et tout le reste, qu'est-ce que ça peut bien être Et bien tout ce reste, je pense que c'est une bibliothèque de tous les changements de conditions qu'a connu la vie et qu'ont connu les ancêtres des êtres vivants, qui va leur permettre de s'adapter plus rapidement à des changements et si on vient tripoter cette bibliothèque et eh bien on n'est même pas capable d'évaluer les conséquences de ces manipulations et aujourd'hui c'est ce que l'on fait et quand on, quand on cultive des plantes plein champ modifiées génétiquement il faut bien comprendre pourquoi on le fait alors aujourd'hui moi si par exemple je ne mange plus de viande c'est que tout simplement je sais que 80% des plantes modifiées génétiquement déjà poussent en Amérique du Sud. Elles sont importées par bateau en générant une pollution immense et elles servent à nourrir le bétail, c'est-à-dire les centaines de millions d'animaux qui sont mangés tous les ans en France, avec des gens qui considèrent comme normal parfois de manger de la viande deux fois par jour. Donc, c'est cette société complètement aberrante qui génère euh, euh, qui génèrent ses propres anticorps c'est-à-dire les maladies dont on va tous mourir euh, bon, hein, qu'il s'agisse de perturbateurs endocriniens euh, qu'il qu s'agit de cancers euh, soit radio-induits euh, soit euh, chimiquement ou biochimiquement induits tu peux rappeler l'origine des pesticides quand ça date et pourquoi c'est alors l'origine or, des pesticides elle est extrêmement ancienne c'est-à-dire qu'on euh, a, on a toujours utilisé des... industriels. alors indu, industriel, ah. c'est c'est lié tout simplement à, des, des, à l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire, anciennement, euh, les intrants euh, étaient des intrants euh, biologiques, donc euh, souvent des excréments d'animaux, les porcs, les vaches, euh, mélangés à, à de, à, aux pailles. Euh, et donc, on faisait des, des, des fumiers, on fumait la terre, et c'est comme ça qu'on lui apportait euh, les éléments... Euh, pour, euh, en fin de compte, lui permettre de ne pas s'appauvrir au, au fur et à mesure des cultures. Mais réellement, il y avait des sociétés plus anciennes qui pratiquaient, euh, comme M. Jourdain pratique la, la prose sans le savoir, qui pratiquaient la permaculture. Alors la permaculture, un des principes essentiels de la permaculture, ce sont des associations de plantes. Alors on sait par exemple que les légumineuses, donc par exemple des, des haricots, ont la particularité de développer au niveau racinaire des nodules avec des bactéries qui ont la propriété de pouvoir fixer l'azote atmosphérique. Et donc cet azote at atmosphérique fixé peut servir à d'autres plantes qui n'ont pas cette capacité de fixer l'azote, par exemple. Tu peux faire un petit coucou, on a Fatima Amalou. Ah, Fatima, bonjour. Donc, par exemple, si on associe une légumineuse avec une céréale, eh bien, on aura la possibilité sans d'un d'intrants, de faire en sorte que la légumineuse fournisse de l'azote à, la, à, la, à la céréale. Après, euh, les biocides, c'est un petit peu comme écraser une mouche avec un marteau. C'est-à-dire que le couple bourguignon l'explique bien, ils, ils, ils expliquent en montrant un sol qui, qui, qui, qui, qui n'a plus aucune porosité naturelle, donc qui est devenu dur, sec, un sol qui est visiblement totalement mort, donc toute sa microflore et microfaune est morte, ou tout du moins s'il en reste 5 à 10 c'est peut-être le grand maximum qui a du mal à survivre. Donc un sol vivant c'est un sol oxygéné. Donc, comment se produit l'oxygénation euh, naturelle des sols Les sols n'ont pas besoin d'être labourés. Un sol vivant est labouré par des vers, et ces vers eux-mêmes contiennent dans leurs intestins des bactéries essentielles, ce qu'on appelle des décomposeurs. C'est-à-dire que des, ce sont des, à la fois des bactéries et des insectes qui vont avoir la capacité de rendre à nouveau assimilables d'anciennes matières organiques donc dans la nature, on le sait sous nos contrées, il y a des saisons donc il y a l'automne, il y a des feuilles qui tombent il y a du vieux bois, des branches qui tombent il y a des arbres qui meurent, qui s'effondrent et donc là, il y a des populations d'êtres vivants des insectes xylophages notamment, donc dans les bois effectivement qui sont euh, gérés de manière presque industrielle pour faire du granulé et tout ça et eh bien il n'y a pas d'arbres morts. on coupe les arbres on les utilise pour faire du granulé et donc les insectes xylophages euh, disparaissent, et par contre quand il y a des tempêtes, comme en 99 et qu'il y a beaucoup de bois mort et qu'on ne peut pas tout ramasser et eh bien ils se mettent à pulluler et quand je m'étais qui est nuisible, moi je, je, je vous laisse souligner aussi, c'est que j'avais été scandalisé parce qu'il y a, y a une chaîne qui s'appelle Arte franco-allemande euh, qui avait passé une série de documentaires de 52 minutes et qui parlait des espèces invasives et donc j'avais regardé parce que, euh, naïvement, je m'étais dit quand même, Arte, euh, ils font des documentaires, ils ne peuvent pas pratiquer la désinformation. Euh. Eh bien, si. Parce que j'ai regardé le 52 minutes deux fois. Ce 52 minutes, il traitait d'une espèce invasive qu'on appelle les chenilles processionnaires. Alors, on vous expliquait comment elles remonte, la carte, le fléau que représentent ces pauvres chenilles processionnaires. Et puis j'ai regardé tout le documentaire, on parlait des oiseaux, donc effectivement il y a très peu d'oiseaux qui mangent ce genre de chenilles, vu qu'elles font des poils urticants qui peuvent rester extrêmement dangereux jusqu'à deux ans après. Donc euh, euh, quand, quand les chenilles processionnaires s'attaquent aux aiguilles d'épicéa ou, ou d'autres euh, résineux, eh bien n'allez pas euh, tripoter l'arbre, vous pouvez vous mettre... Euh, des, des, des restes de poils urticants qui vont rester urticants après deux ans. Donc, on va se dire, mais comment la nature a pu créer une espèce qui, qui, qui peut se répandre comme ça et, et qui est aussi dangereuse Moi, j'ai entendu parler de langue nécrosée chez des chiens qui avaient reniflé des, des poils urticants. Eh bien, j'ai cherché et en fin de compte, il y a, elle, ces chenilles ont un prédateur naturel qui est un scarabée avec des très beaux reflets métalliques qui s'appelle le grand calosome. Et ce, ce scarabée, malheureusement pour lui, s'adapte beaucoup moins bien aux pesticides. Et donc les zones où euh, vit ce scarabée sont les zones où vit naturellement la chenille processionnaire vu qu'il la régule en, en la dévorant, en s'en régalant. Et, et pourquoi cet insecte a disparu C'est à cause des pesticides qui sont employés pour satisfaire aux demandes de l'industrie agroalimentaire euh, des fruits, des pêches, des abricots. Surtout qu'aujourd'hui, l'Union européenne a décidé que l'Europe du Sud, l'Espagne et la France devaient devenir les producteurs de, de fruits et de légumes pour, pour l'Europe. Et donc, un grand renfort de pesticides, sur toutes ces arboricultures on a on a, on a on a fini par tuer le grand calosome ce qui fait que la chenille processionnaire n'ayant plus de prédateurs naturels n'a ben, plus été régulée donc elle s'est attaquée aux arbres et avec le dérèglement climatique qui est lié aux, aux activités industrielles parce que, on a été reçu en rendez-vous au, au ministère de, de l'écologie de, euh, de la transition écologique et solidaire. Enfin, c'est un truc euh, déjà là, euh, le, le, moi ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué le 9 langues, j'ai du mal, bon, ça y est, transition écologique et solidaire. On était reçu par que, quelqu'un d'extrêmement agréable et d'assez intéressant, qui, qui est euh, Monsieur Denis Voisin, qui est, qui est un, un conseiller de Nicolas Hulot et qui était avant porte-parole euh, au niveau de la fondation Nicolas Hulot. Donc euh, on a pu évoquer avec lui beaucoup de choses. Bon malheureusement ce problème euh, très prégnant euh, du glyphosate euh, où visiblement l'Union Européenne veut euh, reprolonger euh, euh, les autorisations pour ce poison immonde. Et on a parlé du projet Montagne d'Or en Guyane où je lui ai rappelé la position de la fondation Nicolas Hulot, dont il était le porte-parole, et il a dit qu'effectivement, voilà, bon, on attend de voir. Euh, on a parlé aussi de la vallée de Coufflans, et de, du projet de réouverture de la mine de Salo, donc euh, une mine de tungstène, mais euh, tungstène et deux variétés d'amiante qui allaient impacter... Euh, de manière extrêmement mortifère à la fois les éventuels travailleurs de cette mine ouverte et aussi les populations locales, voilà, donc euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, à, à évoquer et à un moment on, en parlant justement de tout ça j'ai dit mais attention la... On sait très bien aujourd'hui, aujourd'hui, avant on, a, on avait cru. Parce qu'actuellement il y a la plus grande extinction d'espèces de tous les temps. C'est ça le vrai problème. De toutes les espèces. Oui, toutes les espèces vivantes, qu'elles soient marines ou terrestres, dans, dans, dans tout, parmi les arthropodes, parmi, par, par, par, parmi les, les, les, les vertébrés, euh, voilà, euh, parmi, les, parmi les plantes, euh, c'est la plus grande extinction d'espèces de, de tous les temps. Mais celle qui était immense parce que qui a, qui a tué 95% de la biodiversité terrestre, elle s'est produite il y a 252 millions d'années. Et jusqu'à présent, voilà. Euh, voilà. Alors, cette extinction d'espèces, qui est l'extinction d'espèces qui a eu lieu à la transition du Permien au Trias. Euh, on a, on a cherché à l'expliquer pendant longtemps il y a même eu un moment des scientifiques qui s'étaient dit peut-être qu'une supernova avait explosé et qu'il bah, y a eu des rayonnements gamma des trucs et après on a parlé d'un réchauffement donc il y aurait eu un réchauffement climatique qui aurait perturbé le climat et en fin de compte on, il n'y a que depuis quelques mois on a une certitude scientifique euh, justement par euh, des études d'isotopes de, de l'uranium sur des terrains chinois qui a été fait par des équipes de chercheurs très intéressante étude qui a démontré que la plus grande extinction d'espèces qui a eu lieu il y a 252 millions d'années n'est pas du tout liée à un réchauffement climatique, mais au contraire à un refroidissement brutal du climat qui est lié à un phénomène de trappe. Et donc ce sont les trappes de Sibérie, donc un super volcan, comme il y en a un aux états unis au parc de Yellowstone, qui pourrait exploser d'ailleurs, entre maintenant tout de suite et peut-être dans quelques milliers d'années. Eh bien, ça a généré tellement de gaz à effet de serre mais aussi de poussières minérales qui ont obscurci. Donc, très rapidement, ça c est, c est, la, la, la catastrophe s'est passée en quelques dizaines d'années, euh, les rayons solaires, ce qui fait que les plantes euh, sont mortes, ont, ont pourri, et il y a eu tellement de relâchements de soufre que les pluies sont devenues acides, et donc tous les animaux qui avaient des coquilles, donc les, il y a eu des, des grands coquillages de cette époque ont quasiment tous disparu, donc 95% de la biodiversité a disparu par un refroidissement brutal et un obscurcissement du soleil. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que toutes les périodes de la Terre, et Dieu sait que maintenant on sait que la vie sur Terre a démarré je crois il y a plus de 3,5 milliards d'années, donc par des études de roches au Canada, Eh bien cette vie qui existe depuis plusieurs milliards d'années sur Terre, elle a été plus que florissante pendant toutes les périodes de réchauffement. Pourquoi Alors c'est très intéressant de le comprendre. C'est que la brique élémentaire de, de toutes les matières organiques, c'est le CO2. Ce fameux gaz carbonique, qui fait partie effectivement des, des gaz à effet de serre, mais il est la brique élémentaire. C'est-à-dire qu'est-ce que fait une plante Une plante, on, on pourrait dire qu'elle se nourrit... Euh, euh, le, d'amour et d'eau fraîche. Oui, l'amour, la lumière du soleil et de l'eau fraîche. Eh bien non, elle respire du gaz carbonique, donc elle capture le gaz carbonique et avec la lumière du soleil, elle le transforme en sucre. Mais elle utilise pour ça le CO2 et elle casse les liaisons oxygène et elle relâche de l'oxygène. Et donc elle va transformer des liaisons oxygène en liaisons hydrogène ou en liaisons avec de l'azote et elle va fabriquer ce qu'on appelle les molécules organiques. Donc des sucres euh, pour y stocker de, de l'énergie, voilà, euh, et elle va fabriquer bah, un, un sucre dont elle fabrique son propre squelette euh, parce qu'elle elle va le, le créer en polymère, une cellulose voilà, la cellulose des plantes, c'est pour ça qu'il y a des les grands ordres, sont pas plutôt. Il faut dire, voilà, il y a la cellulose, le calcium. Nous, on est un, un être vertébré, notre, notre structure, c'est le calcium. Les plantes, c'est la, la, la, la cellulose. Voilà. Et, et, et les, tous les arthropodes, c'est la Et quand on, quand on comprend ça, on comprend mieux le vivant, cette complexité du vivant, avec, avec toutes ces formes, et on se rend compte que dès que l'homme touche au vivant, eh bien, il casse ses équilibres. Ces équilibres qui se sont faits par ce qu'on appelle un phénomène de coévolution. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'homme aujourd'hui, il est, il est ce qu'il est devenu, parce que parallèlement à lui, les autres espèces ont évolué, à la fois plantes, insectes, animaux. Et hors de cette coévolution, il, il n'y aurait pas d'homme tel que nous le connaissons. Et quand l'homme essaye de, de, de, de se penser hors de la biosphère, et eh bien là, il, co il connaît. Un, un crime peut-être originel, le plus grand des crimes, parce que ces liens d'interdépendance, en les ignorant, il est en train de se suicider. Et c'est ce qui se passe avec les diocides, Et à un moment, en, en discutant avec ce monsieur Denis Voisin, il nous parlait, il disait voilà, oui, on pense à essayer de réduire les. Mais je lui ai dit non, je lui ai dit, on ne peut pas réduire. J'ai dit aujourd'hui en France, et malheureusement pas qu'en France, on est face à des industriels alors que ce soit les industriels de l'agroalimentaire ou les gens qui se disent eux-mêmes euh, euh, exploitants agricoles parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui on parle d'exploitants agricoles l'homme qui avec des moyens mécanisés et du pétrole cultive des centaines d'hectares c'est aberrant c'est vraiment oui c'est de l'exploitation agricole donc ces gens qui tuent la terre effectivement si du jour au lendemain je leur retire leur, leur, euh, leurs intrants agrochimiques et leurs pesticides, mais leurs terres mortes, ils ne font rien pousser dessus. Et donc, comme disait le couple bourguignon, on gère de la pathologie végétale. C'est-à-dire que ces gens-là font pousser euh, des plantes malades sur un sol mort euh, à coup euh, d'intrants agrochimiques et de poisons. Et de, et de, et de, et de, et de poisons, voilà, de pesticides, sont des poisons. Et on ne peut pas changer progressivement cette... cette euh, cette situation. Pourquoi C'est que de toute manière, un sol comme, comme ces sols morts, il faudrait presque 20 à 30 ans de pluie, et je dirais une mise en jachère, pour que progressivement, par les sivages, euh, ils finissent par se régénérer, et que la microflore, la microfaune se réinstalle, en les dents aussi, en aidant. Et, et aussi après ben, les, les, les vers, les... Voilà. et qu'à la fin, on revienne à une terre vivante et donc j'ai dit à ce monsieur, je... oh, il y, y a des terres elles sont, des, elles sont totalement mortes c'est-à-dire que si, si tu ne mets pas d'intrants et de pesticides tu ne fais rien pousser mais les plantes que tu fais pousser sont des plantes malades et donc oui. monsieur Bourguignon le disait tout naturellement on nourrit des gens avec des plantes malades ne ah, nous bon. attendons pas à avoir une population en bonne santé donc il oui. s'agit là d'un problème sanitaire et social extrêmement grave c'est-à-dire que les augmentations chez les jeunes enfants des allergies, les, les augmentations de, de, des cas de cancer ne sont pas liées au fait qu'aujourd'hui on détecte mieux le cancer. Oui, dans un très faible pourcentage. Non, ce sont liés à, à ce que l'on mange, à ce que l'on respire, à ce que l'on boit. Et aujourd'hui, parce qu'il faut bien voir l'impact sur l'eau, à la fois des pesticides mais aussi des nitrates parce que dans les intrants eh c'est des produits nitrés qui contiennent beaucoup d'énergie donc on avait parlé d'AZF la dernière fois producteur d'engrais et chacun sait que beaucoup de bombes artisanales sont des mélanges de produits nitrés avec des sucres et ça fait malheureusement des, des, des bombes pas chères. Mais on n'est pas là pour donner des idées à, à des abrutis violents. Donc, la réalité, c'est que aujourd'hui on est dans une société d'empoisonneurs. Non, on est dans une société d'empoisonneurs, mais elle est endémiquement et intrinsèquement une société d'empoisonneurs. cest à il faut comprendre que L'empoisonneur est un junkie. C'est-à-dire que ce que j'ai dit sur les pesticides et l'agrochimie par rapport à l'industrie agroalimentaire est valable pour le nucléaire et pour toute l'industrie. cest à les industriels français sont des junkies à l'énergie électrique pas chère. Et donc, on peut pas dire à un entrepreneur, vous allez payer l'électricité dix fois plus cher, parce qu'il va dire, mais moi... Je, je, je ferme, il n'y a plus d'emploi. Donc aujourd'hui, pour réformer cette société, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien, un junkie, il faut lui donner de la méthadone et puis il faut lui dire, tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes le crack, tu arrêtes de te piquer à la, mor à la morphine. Oh, non, non, non, il faut tout de suite arrêter. On ne peut pas arrêter de manière transitoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais non. où trouver des terres qui, du jour au lendemain, avec des pratiques naturelles de permaculture et d'agroforesterie euh, pourrait permettre de produire des produits sains. Et bien malheureusement, moi je ne vois plus que peut-être certaines forêts domaniales qu'il faudrait transformer en exploitation agricole à dimension plus humaine, donc une agriculture sans pétrole, sans intrants chimiques, euh, avec des pratiques de permaculture, mais qu'est-ce que ça implique Ça n'implique pas un retour en arrière. Parce que tout à l'heure je disais, on va mélanger une légumineuse avec une céréale. Mais réellement, si on met les ingénieurs de l'INRA sur la permaculture, et Dieu sait qu'ils doivent connaître, mais avec la problématique justement de ne plus utiliser d'intrants euh, et de ne plus utiliser de pesticides, eh bien, théoriquement, il faudrait faire des champs mélangés. Donc, où il y aurait à la fois une légumineuse, euh, une céréale et puis d'autres types de plantes. Et donc, il faudra des moissonneuses informatisées qui pourront trier au moment de la moisson. Parce que quand on va moissonner, eh bien, il faudra mettre le haricot d'un côté, le blé de l'autre et tel autre grain de l'autre. Et aujourd'hui... On peut pas le faire naturellement, ça Non. Bah, euh, moi, je sais que sur le tri des lentilles, par exemple, aujourd'hui, dans l'industrie, il y a des machines avec de la reconnaissance optique et les lentilles passent à très grande vitesse. Il y a des choses qui trient les lentilles, les cailloux, les trucs, les machins. Et donc, aujourd'hui, on est capable de le faire. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a un siècle. Et donc, on peut arriver aujourd'hui à avoir d'excellents rendements et à avoir des produits sains parce que le but c'est surtout d'avoir des produits sains on ne peut pas continuer à empoisonner nos, nos enfants euh, alors et surtout comment est-ce qu'on peut y arriver eh bien je lui ai dit c'est très simple il faut empêcher la spéculation sur tous les produits alimentaires aujourd'hui des taux de croissance des taux de croissance financière à deux chiffres, donc au-delà de 10, 11, à 15. On ne les trouve que dans l'industrie. On ne peut pas les trouver dans l'agriculture, parce que dans la nature, euh, un taux de croissance entre 0 et 5 allez, 7 c'est le grand maximum. Exceptionnellement, oui, il, il, il y a des plantes comme certains bambous qui vont pouvoir euh, avoir des taux de croissance plus grands. Mais ce sont des exceptions. Donc dans la nature, des taux de croissance, comme les taux de croissance financiers qu'exigent les spéculateurs, ce n'est pas possible. Et donc c'est pour ça que ces gens-là, ces pourritures qui, qui, qui, qui parasitent l'ensemble de l'économie réelle, eh bien, sont venus pervertir euh, l'agriculture, en, en créant justement les exploitants agricoles qui sont tenus par les banques, par les couilles financières, par les bourses, c'est le cas de le dire. Donc l'agriculture est tenue par les bourses à essayer d'obtenir des rendements financiers à deux chiffres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des OGM. C'est pour ça qu'on balance des intrants, c'est pour ça qu'on balance des pesticides, parce qu'il ne faudrait pas qu'un petit scarabée vienne manger 5% de la récolte. Il ne faudrait pas qu'une chenille vienne. Mais il faut partager, mon gars. Là, le monde, la terre, les plantes n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Et, et c'est ça. Euh, et donc, ils étaient là avant. Exactement. Donc le, le, le problème de fond est, est un problème carrément de civilisation. C'est un problème philosophique. Et. Si, on, si ces civilisations de pillage et de gaspillage sont en train de se tuer, euh, moi je ne vais pas pleurer, je ne vais pas verser une seule larme sur ces civilisations de pillage et de gaspillage. Par contre, je suis extrêmement inquiet quand je vois qu'elles entraînent euh, avec elles l'ensemble de la biosphère terrestre. Alors, bah, chez les hommes, les femmes et les enfants, des gens bien innocents qui n'ont pas demandé à, à naître dans, dans, dans un monde aussi pervers et qui, bien. Comme, comme dit mon ami Jean-Baptiste, tous les animaux et puis même les, les bactéries, les virus, qui n'ont pas non plus demandé euh, à, à devenir, en fin de compte, des, des variables d'ajustement. Alors, pour parler de ça et de l'empoisonnement du monde, eh bien, je vais venir sur un cas extrêmement précis. Et je vais reparler de ce dont nous avons parlé dans l'émission Radar numéro 26. Donc, vous voyez, on a la 32. Donc, il y a six émissions de ça... Le jeudi 5 octobre 2017, j'avais repris un communiqué de la CRIRAD que j'avais lu juste avant de venir et qui parlait de traces de ruthénium 106 sur l'Europe. Donc, vous voyez, ça fait plus d'un mois. Et donc, j'avais dit que c'était extrêmement grave et j'avais donné à ce moment-là les pays sur lesquels avait été testé le ruthénium. Mais plus d'un mois plus tard, l'IRSN publié à communiqué le 9 novembre 2017 sous forme d'un pdf qu'on peut trouver sur internet où il parle des rejets de, de ruthénium de, de 106 sur la France donc ils ont détecté sur leur filtre donc euh, c'est un, un radionucléique qui fait partie des, des, des métaux et c'est un, un émetteur bêta pur donc qu'est ce que c'est que, que sont les rayonnements bêta donc ce sont des des, des électrons ou des c'est-à-dire des électrons négatifs ou positifs. Mais ce genre de rayonnement ionisant sont extrêmement dangereux quand euh, ils sont ingérés ou inhalés. Parce qu'il y a la loi du carré inverse qui font qu'une fois que c'est à l'intérieur d'une cellule, ça la bombarde et plus la dose est faible, et ça c'est l'équipe du professeur Peshko à l'Université canadienne du Manitoba, qui l'ont déterminé par des travaux de 1972, plus la dose est faible, donc plus la, la production de radicaux libres est faible dans l'organisme, plus ces radicaux libres ne s'annihilent pas entre eux, parce que qu'est-ce que c'est qu'un radicaux libre C'est une, une molécule ionisée C'est un parti. Non, ça n'a rien à voir avec un parti politique, ce sont des, des molécules qui sont ionisées, donc qui sont chargées électriquement, donc il y en a qui sont chargées positivement, négativement. Donc quand il y en a beaucoup de radiations ionisantes, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de radicaux libres de produits, et ils ont tendance à s'annihiler les uns les autres. Alors que quand les, les doses deviennent extrêmement faibles, et parfois à des niveaux que les meilleurs appareils de mesure ne peuvent pas détecter, pour vous dire comme quoi la dose est faible, c'est-à-dire 5000 fois inférieure à la dose admise comme dose faible par la l'AIEA, des eh bien, un truc invisible. Mmh. Eh bien, là, il y a très peu de radicaux libres de produits, ce qui fait qu'ils ne s'annihilent pas entre eux, et ils viennent sur la membrane cytoplasmique, qui est l'enveloppe des cellules, donc que ce soit une cellule végétale ou animale, et ils viennent la casser. Ils viennent créer des fissures, et la membrane est cassée, la cellule meurt. Voilà donc, voilà comment nous tuent les radiations ionisantes et ces radionucléides. Donc c'était un problème très grave. Il a fallu un mois avant que les de pont d'un communiqué et ce communiqué, ils l'ont fait à partir des mesures et ils disent on ne sait pas très bien d'où ça vient. Ça peut pas venir d'une installation nucléaire parce que quand une installation nucléaire fuit et que on trouve du ruthénium 106, on trouve aussi d'autres radioéléments que l'on ne trouve pas. Et donc voilà, c'est un petit peu la faute à pas de chance. Mais par contre, ça se passerait du côté de la Russie. Donc ah les méchants russes, Monsieur Poutine quand vous pissez du Ruthénium 106 quand même vous pourriez prévenir le monde hein. c'est pas bien, franchement c'est pas bien et donc on se fout de notre gueule mais à un point inimaginable, c'est à dire que à la page 1 de ce communiqué de l'IRSN, on peut lire les niveaux de concentration dans l'air en Ruthénium 106 qui ont été relevés en Europe et a fortiori en France sont sans conséquences pour la santé, euh, tant pour la santé que pour l'environnement alors je sais pas si l'IRSN euh, est, est reconnu en tant que médecin, si leur avis ne tombe pas sous le coup de pratiques illégales euh, de l'exercice de la médecine, mais au niveau du diagnostic, ces enfoirés qui se permettent de dire qu'un qu émetteur pur euh, bêta euh, est, à, est totalement, en totale innocuité par rapport à la santé des gens et l'environnement, c'est ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble et c'est criminel. Donc, je le dis très clairement, l'IRSN peut me faire un procès. C'est ignoble et criminel que de marquer ça dans votre communiqué. Donc, en plus, vous dites que vous ne savez pas d'où il vient. Bien moi, je vais vous dire d'où vient ce ruthénium 106 et je vais vous expliquer pourquoi vous n'en parlez pas. Ce ruthénium 106, eh bien, nous, quand on en a parlé à l'émission 26 du jeudi 5 octobre 2017, je ne savais pas qu'il y avait eu une explosion dans un dépôt de munitions en Ukraine. Le 27 septembre 2017, il y a un dépôt de munitions qui a explosé en Ukraine. Et il semblerait que cette explosion ne soit pas une explosion accidentelle, mais plutôt criminelle, et que théoriquement ce soit certainement des forces pro-russes à l'intérieur de l'Ukraine qui aient fait exploser le dépôt de munitions. Mais par contre, je me suis dit, mais comment se fait-il, si c'est un dépôt de munitions qui explose, comment se fait-il qu'il ait rejeté du, du ruthenium 6 et donc j'ai été vers un de mes amis qui est assez au courant des arsenaux de ex, des ex-républiques socialistes soviétiques, et je lui ai dit comment est-ce que ça pourrait se produire que dans l'explosion et l'incendie d'un dépôt de munitions en Ukraine, on puisse retrouver exclusivement exclusivement un radionucléide artificiel, Ruthenium 106. Et il m'a dit, tu sais, Roger, parce qu'on me connaît comme Roger Nimo, il dit, tu sais Roger, les, les soviétiques, ils avaient des balises qui avait des générateurs, qu'on appelle des générateurs thermoélectriques, et qui fonctionnaient au ruthénium 106. Et donc, il n'est pas impossible qu'il y ait eu ce type de générateur qui était stocké dans le dépôt, et que quand le dépôt a été... Euh, euh, enfin, qu'on a subi l'attentat des forces pro-russes, parce que nous, il faut pas oublier, enfin nous, l'Union européenne soutient des nazis, hein, euh, en, en Ukraine, contre le méchant Poutine, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pisse du ruthénium 106. Donc, dans la guerre chaude qui a lieu actuellement en Europe et dont il ne faut pas parler, eh bien il y a eu un dépôt de munitions qui a été touché et suite à ce dépôt de munitions qui a explosé le 26 septembre 2017, eh bien du ruthénium 106 se balade sur l'Europe. Et on a bien sûr l'IRSN qui dit « ça se produit par là, c'est les méchants russes et voilà, euh, on passe à autre chose, circuler, il n'y a rien à voir ». C'est un petit peu comme l'autorité de sûreté du nucléaire et la cuve de l'EPR de Flamanville et la ségrégation carbone, il n'y a pas de problème, hein, euh, elle est mécaniquement euh, pas tout à fait aux normes, on va la charger avec du mox et quand elle pètera, eh bien ce sera la faute à pas de chance. Voilà. Alors, moi je préfère dire à l'avance c'est criminel, criminel que de laisser se faire des choses, se produire, ne pas communiquer l'information aux populations alors qu'il s'agit d'un problème euh, sanitaire et sociales extrêmement grave. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on était pour notre ami Ali. Et il se passe actuellement des choses assez étranges en Arabie Saoudite. Au mois de juin dernier, euh, l'Arabie Saoudite a pris des participations entre 5 à entre 5 à 20 dans toutes les entreprises de fabrication d'armes françaises, que ce soit EADS, Dassault, le groupe Safran. Donc en fin de compte, je dis, il y a comme une espèce euh, d'OPA sur les droits de l'homme en France. C et puis après, ils se mettent à faire un grand ménage dans la famille Saoud. Il y a des gens qui tombent en disgrâce. Et puis là, on apprend que le Premier ministre, euh, M. Hariri, le Premier ministre du Liban, euh, eh bien, il est invité en France par M. Macron. Monsieur Macron qui passe euh, la semaine dernière, jeudi dernier, il va, euh, il fait une visite surprise en Arabie Saoudite. Et puis, dans cette visite surprise, il oublie carrément de parler d'Amjad, qui a été décapité le 11 juillet dernier. Eh M. Macron, M. Macron, il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme opposant politique qui a été décapité le 11 juillet dernier en Arabie Saoudite. Je fais un gros plan parce qu'on voit bien sur notre... Hein Monsieur Macron, il y a un jeune homme qui a été décapité le 11 juillet dernier en Arabie Saoudite. Vous étiez déjà président, monsieur Macron. C'est ignoble. Vous passez en Arabie Saoudite et vous ne dites pas un mot. Et dans vos médias de merde, il n'y a pas un mot sur ce jeune prisonnier politique qui s'est fait décapiter. C'est ignoble, monsieur Macron. C'est ignoble. Et là, monsieur, monsieur, Hariri, monsieur Hariri, il est quoi Il est otage en Arabie Saoudite Qu'est-ce qui va se passer Vous allez relancer un conflit au Liban hein est-ce qu'on ne peut pas avertir les populations civiles au Liban, les gars Attention, ça va devenir chaud. Hein Parce qu'il y a l'Arabie Saoudite, elle veut, elle veut à nouveau se battre contre l'Iran sur vos terres. C'est ignoble ce qui est en train de se préparer. C'est criminel. Et donc, moi je le dis carrément, je le dis quand on a des gens qui se présentent, soi-disant comme des représentants du peuple, alors qu'ils représentent moins de 16% moins de 17%, je crois, du corps électoral, et qu'ils ont 54% euh, des députés, c'est ignoble. Et quand on voit cette fange insoumise, euh, euh, ces promoteurs de, de la croissance, parce que pour moi, Mélenchon, c'est Macron sauf que c'est Macron dans l'opposition, c'est l'opposition à Macron, c'est l'homme qui a fait Macron, c'est-à-dire que Mélenchon-Macron, c'est le même combat, c'est le combat pour vendre plus d'armes, pour vendre plus d'obus, pour, pour, pour une France forte et pour un monde du travail, c'est-à-dire qu'on on, s'en fout du travailleur, ce qu'on veut c'est du travailleur salarié, du travailleur salarié subordonné, subordonné, et il n'a rien à dire fabriquent les petits missiles, moi je vois des publicités pour le groupe Safran dans les transports en commun, techniciens, ingénieurs, engagez-vous, engagez-vous à fabriquer des armes qui serviront à tuer les populations civiles du Yémen, c'est ignoble, c'est totalement ignoble, non, non, il y a des emplois qu'il faut refuser, et je vous dis, Technicien, ingénieur, préférez comme moi être au RSA que d'aller travailler pour le groupe Safran. Parce qu'il y, y a des collaborations qui sont innommables. Moi, dans les années 40, j'aurais été ingénieur, j'aurais jamais travaillé sur un V1 ou un V2. Jamais, de chez jamais, de chez jamais. Jamais, de chez jamais. J'en veux pas. Et j'aurais été tourneur, eh bien oui, il aurait vraiment fallu me faire prisonnier et m'envoyer en Allemagne, prisonnier et prisonnier, et me surveiller parce que je me serais échappé. C'est ignoble. Je ne collabore pas avec la dictature qu'il y a en Arabie Saoudite. Je veux les libérations de ces trois jeunes. Je les veux, je les exige. Et avec vos médias de merde hein, qui sont aux mains de ces criminels, comme vous, vous êtes leur petit larbin vassal. Hein, petit larbin vassal, Macron. Des Saouds. Voilà. Moi, je le dis très clairement. C'est criminel. Aujourd'hui, la politique de la France est une politique criminelle. Et moi, j'appelle le peuple français, j'appelle les Français à réfléchir et à se dire qu'on peut, de manière non-violente, par notre insubordination, devenir les grains de sable de ce système criminel. Donc, il faut appeler à une grève et certainement, avant tout, dans ces industries de l'armement, il faut dire voilà, on peut reconvertir. Un tourneur peut travailler très bien pour les énergies renouvelables. Un ingénieur qui fabrique un canon peut très bien fabriquer autre chose. Voilà. Quelqu'un qui fabrique des missiles, il peut fabriquer de l'électronique et de l'intelligence artificielle pour d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des grands chantiers. Il y a le chantier justement du démantèlement et du moratoire total sur le nucléaire à travers la planète. Il va falloir gérer des monceaux de déchets. Eh bien, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça, c'est de la robotique. Eh bien bonsoir, il faut vraiment comprendre qu'il y a des grands chantiers. Et comme je l'ai dit euh, à, à, à cette personne, à, à, à Denis Voisin, euh, au ministère de la transition écologique et solidaire, je lui vous voyez, en Guyane, ce qu'il faut avant tout, c'est que la France reconnaisse la résolution 169 de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle reconnaisse les peuples premiers de Guyane. Parce que je lui ai dit, moi je les ai rencontrés, ils sont venus, ils sont venus nous voir. Et eux ils ont des projets intéressants, ils ont des contre-projets parce que nous on n'est pas contre Montagne d'Or. On est pour une université des savoirs de l'Amazonie. On a des peuples en Amazonie qui ont des savoirs et ces gens-là on doit leur donner les moyens de créer leurs écoles parce que la richesse de demain elle est dans cette forêt que l'on ne doit pas détruire. Les scientifiques le disent. 80% de ce que l'on mangera demain, ce sont des plantes qui sont encore inconnues et qui sont dans ces forêts. Et c'est à nous de préserver cette richesse pour les peuples à qui appartiennent ces territoires. Donc, j'exige la reconnaissance de la résolution 169 de l'Organisation internationale du travail par la France. J'exige la reconnaissance des peuples premiers de Guyane. Et ensuite, j'exige qu'on leur donne les moyens de leur autonomie intellectuel et entrepreneurial et de décider eux-mêmes de ce qu'ils feront de leur territoire bien sûr en concertation avec les allochtones qui sont venus par contre par contre, sur la base de Kourou eh bien, il faudra qu'il y ait une discussion très ferme parce que c'est une pollution immense euh, à la fois par le bruit et par les retombées pour tous ces peuples qu'on leur impose Voilà. et donc je pense que la France et l'Union européenne, et même, la fédér... et même la fédération de Russie, parce que la fédération de Russie a des accords à travers le CNES pour faire décoller ses lanceurs depuis la base de Kourou, vu que sont... c'est plus proche de l'équateur, donc on a besoin de moins d'énergie. Mais ça, tout ça, ça doit se discuter avec les populations locales. Et donc, les populations locales ne sont pas françaises, elles sont amazoniennes. Il reste encore six peuples, avec leur langue et leur culture, qui doivent être reconnus, et c'est eux, avec les, polu... les populations à qui vont devoir décider de leur avenir. Donc, il faut dire, il n'y aura pas d'avenir sur les anciennes colonies françaises sans que ce soit les populations qui décident. Parce que, attention, sur la Martinique, on a aussi le, le problème du chlordécone, toujours un pesticide. Qu'est-ce qui s'est passé en Martinique Moi, je, je le connais, parce que je connais des Martiniquais, ils m'ont expliqué que leurs parents cultivaient le jardin, et même, ils avaient des pratiques de permaculture en Martinique. Avec de, de très petits jardins, ils nourrissaient toute une famille. On avait parfois un cochon, on avait le jardin, on avait des poules et on se débrouillait très bien. Il y avait une autosuffisance alimentaire. et Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'administration française est venue et a dit à tous ces autochtones, qui, qui étaient des descendants d'esclaves, hein, ils n'ont pas demandé être là en Martinique. On est venu leur dire qu'ils devaient payer des impôts, mais qu'ils ne pouvaient pas payer leurs impôts avec des poules et des légumes, qu'ils allaient devoir donner de l'argent. Et ça explique pourquoi il y en a beaucoup qui sont expatriés, qui ont été travaillés à la poste et tout ça, parce qu'ils devaient payer des impôts. Et donc leurs terres ont été rachetées et on a fait quoi On a fait du bananier. Et puis après, ben, le bananier, il y a un scarabée qui adore la banane. Et bien, on a créé le chlordécone pour le tuer et on a pourri toute la terre de Martinique. Et maintenant, la Martinique, elle est plus autosuffisante alimentaire. Et donc, les produits viennent par bateau. Et ils sont beaucoup plus chers qu'en métropole. Et il y a un taux de chômage entre 30 à 40% comme en Guyane. C'est ignoble, Monsieur Macron. C'est ignoble, Monsieur Macron. Que faites-vous, Monsieur Macron Vous ne faites rien. Vous êtes dans la gestion de ce système néocolonialiste avec vos amis du MEDEF. Et donc, c'est ça que les populations doivent savoir. Et en métropole, on est très fâchés. On ne veut plus... On ne veut plus de cet héritage néocolonialiste. Et donc, la Martinique, comme la Guyane, il faut leur donner une partie des avions d'Air France, il faut former des Martiniquais et des Guyanais, comme hôtesse de l'air et comme pilotes, pour qu'ils aient leur flotte aérienne. Voilà, point barre. Et cette transition, elle peut se faire en 10 ans. Zéro problème. Les hommes, ils ont des cerveaux qui fonctionnent partout. On n'a pas besoin d'un petit Français de métropole pour gérer ces territoires qui ne nous appartiennent pas. Et après, on trouvera des collaborations. C'est l'inverse. Voilà, c'est eux qui devront nous dire, voilà, vous voulez faire décoller votre fusée de, de Guyane Voilà nos conditions. Voilà nos conditions. Et ce seront eux qui donneront ces conditions. C'est pas à nous. Alors on veut qu'elle ne soit pas plus grande que ça. Voilà. Et qu'elle soit silencieuse. Exactement, et qu'elle marche à l'eau. Voilà. <rire> non, mais sérieusement, et parce que, ne pas se prendre au sérieux, c'est être réellement sérieux. Oui, on, on, on, est arrivé à, on est arrivé à un point où on s'aperçoit que les gens qui sont en charge, enfin, qui se présentent comme étant en charge de la gestion du monde, ne gèrent plus rien. Et c'est en ça que je dis à mon ami Pierre Mirachkowski, reviens-nous vite à Radio Radar, parce que il, il dit, oui, moi, je ne veux pas que Radar devienne une espèce de magazine d'information. Moi, j'en fais pas un magazine d'information. C'est pas du tout ce qu'on fait. Là, là, par exemple, par rapport au ruthénium, j'ai pas informé les gens. J'ai dit attention. J'ai dit l'information, elle est connue, mais les lignes éditoriales empêchent qu'elle passe. Et donc nous, comme notre ligne éditoriale c'est de laisser parler tout le monde, eh bien euh, j'en profite pour dire ce que je ne pourrais dire dans aucun média. C'est pour ça que moi j'ai dit Ndécocide, je veux prendre. très peu de filtres avec, si possible, aucun filtre. Bon, j'ai été bloqué, je suis encore bloqué pendant deux jours quand j'ai communiqué justement par rapport à l'explosion de, de, de ce dépôt de munitions en Ukraine, comme quoi, effectivement, je crois que quand on tape les mots « explosion »,« nucléaire », et trucs non, comme non, ça, non, il y a des robots non, qui ont été programmés pour stupidement bloquer les gens. Donc moi, je le dis, je suis non-violent, je ne souhaite pas de révolution en France violente, parce que je sais que la violence profite aux plus forts et aux opportunistes. Donc moi, voir arriver des gens d'extrême droite au pouvoir euh, en France, c'est pas ma tasse de thé, je n'en veux pas. Tu ne parles pas souvent d'explosion de, euh, Non, mais, mais j'en parle quand il y en a de, de réel. Par contre, je, je dis aux gens, ne considérez pas que vous êtes impuissants. C'est-à-dire que, ne croyez pas, le changement, il sera pas dans les urnes. Il sera pas dans la rue. Il est où le changement est il, est, il, est, il est au moment... Où vous reprenez vos revendications. Allez, le, le changement est dans vos revendications. Mais vous ne devez pas revendiquer contre la loi travail. Vous devez dire voilà, moi je veux la semaine de 20 heures. Moi je veux l'abolition du salariat. Moi je veux des cotisations sociales sur tous les revenus. Et à partir de là, si on a cette base commune, vous allez voir le changement il est là, il est à portée de main. Il est à portée de main parce que dès demain on peut arrêter entièrement l'économie du pays et on peut reprendre le pouvoir. Et on peut effectivement renationaliser tout le secteur bancaire, on peut décider de l'abolition du salariat, on peut décider d'une deuxième révolution française et qui aura plus d'impact que la première parce que la première a été manipulée par les bourgeois contre le peuple. C'est peut-être planétaire la révolution. Exactement, mais elle peut elle peut démarrer en France par l'insubordination non-violente active. Et c'est ça qui est très important, c'est ce principe d'insubordination. Parce que jusqu'à présent, on veut des chefs. On veut des porte-paroles. Moi, quand j'étais à la manifestation avec eux, il y a un type qui est arrivé, et il s'est dit, alors j'ai dit, il faut un, un jardin de permaculture pour toutes les familles françaises. Et il Nous, a dit, on va faire le bâton ah non, non, mais tu sais ce qu'il a dit, ce monsieur Il a dit, euh, oui, euh, c'est à cause de gens comme vous qu'on est dans la merde, je veux pas entendre ce genre de truc. Voilà ce qui sort. Et j'ai dit, mais qui vous êtes, vous et il fait « Ouais, je suis dans les OGM, euh, les, les, je suis les, on est les gens qui coupons les OGM avec José Beauvais, euh, nous, nous, moi je suis porte euh, » j'y fait « Ouais, ben bah moi je jeûne depuis 15 ans contre les armes thermonucléaires françaises, 4 jours à l'eau tous les ans. » Et je vous interdis de dire que ma revendication d'un jardin en permaculture par famille française, c'est de, de la merde. C'est vous qui êtes de la merde. C'est à cause de vous, c'est à cause de vous que j'ai été radié de l'association. C'est parce que vous, avec vos petits emplois aidés de merde, dans vos assos qui sont instrumentalisés par les partis politiques, vous nous avez amenés à la situation d'aujourd'hui, avec les Macron et les Mélenchons. Et donc moi, José Bovet, je ne veux pas en entendre parler. Ce mec-là, c'est du passé. Ce mec-là, c'est du passé, et il représente tout ce qu'il y a de plus moche dans notre passé. Il était candidat en 2007. Et moi, tous les candidats aux présidentiel c'est moche. Je ne veux plus de président, je ne veux plus de préfet, je ne veux plus de sénateur. Soyons très clairs, je ne veux plus de vous. Je ne veux plus de vous, je ne veux plus de vos militants salariés. Je veux plus de frontières. Je veux plus de vos militants salariés de merde qui, aux ordres, à la veille des dates électorales, euh, décident des manifestations et des mots d'ordre. C'est à cause de vous qu'il y a des grands projets, des grands projets inutiles, mais rien, il y a des, plein de petits projets nuisibles partout. Ils sont nuisibles comme vous, vous êtes des nuisibles. Et vous avez instrumentalisé les luttes depuis trop longtemps. Aujourd'hui, on le sait, les luttes qui fonctionnent, les luttes qui aboutissent, sont des luttes locales. Et on le voit aux États-Unis, c'est ce qui se produit. Là, aux États-Unis, de manière locale, il y a des Lakotas qui ont obtenu d'une cour de justice qu'on reconnaisse que tous les travaux sur le Dakota Access Pipeline sont illégaux. Illégaux. Oui, monsieur Trump, ce que vous avez fait au Dakota est illégal. Mais ça ne change rien, malheureusement, au fait que des sites sacrés ont été passés au bulldozer. Ça ne change rien au fait que le Dakota Access Pipeline passe sur les territoires indiens. Par contre, la justice a dit que c'est illégal. Et il faut bien voir que ce qui est fait actuellement par le gouvernement français, il y a beaucoup de choses qui sont illégales. À Notre-Dame-des-Landes, beaucoup de choses ont été faites de manière totalement illégale. À Sivins, des choses ont été faites de manière totalement illégale. Et donc, il faut bien voir que la loi est du côté des hadistes. La loi est du côté des gens qui, qui défendent la nature. Même si parfois, il y a des jugements instrumentalisés qui peuvent laisser croire le contraire, la justice est encore le dernier rempart à tous ces nuisibles. Et donc voilà, des brigands, des nuisibles, des vassaux, des, des gens qui se tiennent dans un système où on espère des points de croissance, peu importe si c'est la croissance des missiles, de la vente des obus, de la vente des hélicoptères de combat, pour eux c'est de la croissance. Ce sont des emplois. Eh bien, moi, je suis d'accord avec Karmenijevski. De ces emplois-là, j'en veux pas. Nos emplois ne valent pas la vie, et on ne veut plus d'emplois. On veut du chômage. On récupérer nos vies. On veut que l'emploi soit réparti. Et on veut que tout le monde ait du travail et que tout le monde ait des revenus suffisants pour vivre dignement. Et aujourd'hui, on a des travailleurs pauvres en France et dans toute l'Union européenne. Aujourd'hui, on a des gens que l'on contraint à l'assistanat, alors que ce sont des gens compétents. Tout ça, c'est ce système totalement pourri qui criminalise le pauvre, qui criminalise la jeunesse. Et là, je voulais en venir parce que c'est très important moi je, je, je suis outré mais, mais vraiment je, je, je trouve réellement ignoble ce qui se passe actuellement en france Dimanche dernier dimanche dernier ben j'étais euh, à une manifestation vérité pour Yacine ». et Yacine, il a été assassiné le 14 septembre 2017 euh, en, en région parisienne hein, dans, le, dans le 93. Et il a fallu attendre, il y a, il y a 24 heures, avec un nouvel avocat qui a pris la famille, qui est maître Yacine Bouzrou, il a réussi à obtenir le, deuxi le deuxième rapport d'autopsie. C'est-à-dire que c'est une famille qui a un de, un de ses fils qui a été assassiné de manière atroce. Et il se passe... Euh, le temps passe et en fin de compte on s'aperçoit que l'enquête n'est pas faite et qu'à la limite même c'est un peu à charge. On a l'impression que, que s'il est, est mort de manière atroce, c'est de sa faute. Et, et c'est ignoble. Et donc, il y a une justice à deux vitesses. Parce que, visiblement, il s'appelle Yacine. Et donc, euh, il aurait mieux fait de s'appeler euh, de, de Bertrand. Et, et donc, moi, je soutiens complètement la famille de Yacine, qui est extrêmement digne. Moi, j'ai vu sa mère pleurer. J'ai vu ses, ses frères et ses sœurs. C'est très émouvant. Ce sont des gens, ils veulent... Agir dans la légalité. Ils veulent que on mène une véritable enquête sur la mort de leur frère. Et ils auront tout notre soutien, mon soutien, le soutien de, de Radar. Et s'ils veulent passer jeudi prochain, ils sont bienvenus. Je dis à la famille de Yacine ici. C'est le café, le de jazet café-tabac. Vous venez de 20h30 à 21h30, vous avez Antenne 1000. Voilà, le, me le message est passé. Et puis il y a une deuxième chose, le 24 décembre 2017, c'est reparti, rassemblement Noël des réfugiés précaires. Euh, on remet ça, c'est le titre, 24 décembre 2017, à partir de 14h, et il y a un contact... Au 07 53 26 71 50 07 53 26 71 50. Je remettrai le numéro sous la vidéo, sous la page Facebook euh, Radio Radar. Je, on va arriver euh, à la fin de l'émission. Euh, je pense que avoir de mon côté tout dit, mais j'aimerais passer la parole à, à mon ami Marc parce que à, à voir sans arrêt l'esquimau j'espère que vous avez trouvé ça intéressant moi depuis quand même 31 volets je trouve que c'est quand même pas mal développé je parle du contenu de tout ce qu'on véhicule et puis c'est surtout les gens qu'on reçoit il y a pas mal d'échanges, pas mal de partages donc si vous avez envie vous aussi de venir participer n'hésitez pas la porte est grande ouverte et on vous accueillera avec plaisir c'est une antenne libre c'est ce que les gens doivent comprendre c'est du direct, antenne libre il y aura zéro montage c'est ça qui est très important C'est que ici, aucun filtre, aucun filtre, et aucune une... censure voilà. et on, on met lu... la liberté au goût du jour Voilà. Et on avait la fraternité un... en premier lieu et on avait eu un voisin de monsieur Liu qui, qui était venu euh, nous parler de comment la BAC avait assassiné son, son voisin et, et, et pour, moi, pour moi ce serait très important que la, mère ou les frères, euh... que la mère ou les frères de Yacine viennent pour, mmh. pour s'exprimer en direct euh, par rapport déjà à l'évolution, parce qu'ils ont obtenu enfin euh, ce deuxième rapport d'autopsie. De Là, je sais que, que l'avocat maître Yacine Bouseroux est en train d'étudier ce, ce deuxième rapport d'autopsie pour déterminer euh, quelles vont être les suites juridiques et donc dès qu'ils qu auront les suites juridiques et ben, même si Maître Boudrou peut venir non, ça serait très bien, bien qu'il vienne nous expliquer euh, est-ce qu'enfin est que Yacine est-ce qu'on va obtenir justice est-ce qu'on est qu va retrouver ces assassins c'est très très important parce que euh, une société à deux vitesses n'est pas une société démocratique et moi je veux vivre dans une France démocratique, peu importe qu'elle soit ou pas républicaine pour moi, je veux avant tout qu'elle soit démocratique. Un homme, Une vie humaine est une vie humaine, et une vie est une vie. Et aujourd'hui, être contre les pesticides, être contre ce monde qui, qui fait de la mort un allié, et même presque un fonds de commerce, eh bien ça devient quelque chose d'important pour, pour un citoyen, pour un être vivant, de se déterminer, de dire moi, moi je suis pour la vie, et contre la mort comme moyen. Donc je suis contre l'eugénisme, je suis contre la peine de mort. voilà. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et pour la paix. Et pour la paix. Et c'est sur ces paroles que je vous dis ben, à, je à jeudi prochain. Et dans un monde sans frontières. Toujours, nous vivons dans un monde sans frontières. Exactement. Les seules frontières qu'il y a, elles sont ici, et on peut les abattre très facilement. Salut à tous